Eh bien, bonsoir, nous ne sommes pas dans le cadre habituel euh, du café euh, Barthabas-Brasserie euh, Le Dejazet parce que dimanche 14 avril 2019, euh, au soir, le père de Benoît, notre, notre hôte, l'hôte de nos émissions Radar euh, au café Tabac Le Dejazet, est décédé. Donc, euh, courage Benoît, et je sais que Le Dejazet va rouvrir samedi. Euh. Donc, notre émission radar euh, numéro 77, intitulée Terrorisme. Alors voilà. On se m'a inventé des mots, donc effectivement, il y a à la fois la terre, la terreur, euh, l'euro, et ce qui nous fait penser à tous les ismes, du le communisme, du capitalisme, du marxisme, mais avec euh, surtout euh, l'idée d'une terreur européenne, et pourquoi pas même d'un terrorisme européen, car pour moi, effectivement, ce que je vais essayer de faire comprendre, comme j'ai un peu montré dans l'affiche, que d'un côté on voit symboliquement Hitler et de l'autre côté Staline, effectivement, l'Europe a été le terreau. De, de régime totalitaire, que certains peuvent dire de gauche ou de droite, mais la réalité c'est que des dizaines de millions de gens à travers le monde sont morts, ont été déportés, pour ne pas parler des peuples amérindiens qui ont vu carrément l'ensemble de leur territoire annexé par des populations européennes. Donc, notre émission Randa, intitulée Terrorisme et sous-titrée Fils de l'Europe, et oui, il faut bien se dire que nous sommes les fils du Hitler, nous sommes les fils de Staline, il ne faut pas se le cacher, se déroule en direct au premier étage du restaurant Le Plaisir Indien, 19 rue du Faubourg du Temple. Alors ce lieu sympathique nous a déjà accueillis le 10 mai 2018 pour notre émission Radar numéro 49 qui était intitulée Alliés, fous alliés. Et là, on avait parlé du problème des ventes d'armes françaises euh, à l'Arabie saoudite. Et donc, ben, tout naturellement, famine au Yémen, allons-y. Au lieu de pleurnicher sur la terrible famine que nos élites militaires industrielles participent à entretenir au Yémen, pays actuellement le plus pauvre du monde qui était historiquement le grenier de l'Arabie, les députés collabos nationalistes seraient mieux inspirés en exigeant la dissolution immédiate et inconditionnelle de l'association d'amitié France-Arabie Saoudite qu'ils hébergent au sein de l'Assemblée Nationale. Voilà, donc l'embargo allemand sur les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite, entré en vigueur après la torture et l'exécution du journaliste Jamal Khashoggi, assassiné le 2 octobre 2018, au consulat Sao, saoudien d'Istanbul, a malheureusement pris fin, comme prévu, fin mars 2019. Euh, tu as le bonjour de Franck Payen qui nous dit « Salut Roger, c'est moi le chat noir ». Eh bien, euh, salut Franck, euh, salut au chat noir. Donc, la France et la Grande Bretagne se sont félicités du progrès que cela représente pour le respect international des droits humains et pour l'avancée opportune des négociations intergouvernementales sur le rapport du Brexit que cela a facilité. Effectivement, le fait que l'Allemagne euh, euh, rompe le boycott sur les d'armes à l'Arabie Saoudite permet euh, au Royaume-Britannique et à la France de continuer euh, hypocritement à participer euh, à la famille du Yémen. Tu voilà. as parlé de progrès dans ta phrase, en quoi c'est du progrès ah ben justement, je, je, je parlais Le de long. progrès pour, bah, me moquer, pour me moquer. C'est une, une, une ironie qu'on sera obligé de retrouver parce que plutôt que de pleurer, il vaut mieux parfois prendre les choses avec de l'humour, sinon on ne va pas arrêter de pleurer durant toute l'émission. Donc l'origine du terrorisme est-elle de droite, de gauche ou européenne Voilà. Donc voici les propos de Peter Brabeck. Est-ce que tu sais qui est Peter Brabeck eh ben, Il a été PDG de Nestlé. De 1997 à 2008. Et donc il a tenu ses propos dans le cadre d'un documentaire euh, tourné en 2005 qui s'intitulait « We Feed the world, nous nourrissons le monde » réalisé par le cinéaste autrichien Erwin euh, Wagenhofer. Tu pourras nous mettre le lien sur le... Oui, je mettrai sur... le lien. Ouais. Donc, la question est, donc là je suis cite Peter Bramek, doit-on privatiser la distribution publique d'eau Il y a deux points de vue. L'un est extrémiste. Il est défendu par quelques ONG qui tiennent absolument à ce que l'on fasse de l'eau un bien public. Autrement dit, avoir de l'eau serait un droit pour tous. L'autre est que l'eau est une denrée alimentaire comme les autres et doit donc avoir une valeur marchande. Donc, ces propos qu'on ne vienne pas me dire qu'ils sont sortis d'un contexte. C'est-à-dire qu'ils sont autonomes et on voit bien qu'on donne même à l'eau le nom nombre de d'enrées alimentaires. Alors Déjà il n'y a aucune calorie, vous pouvez boire un verre d'eau, euh, il ne vous fera ni maigrir ni grossir. La seule chose qu'on sait sur l'eau, c'est que si vous n'en buvez pas de la potable pendant 3 jours, vous mourrez. Alors que vous pouvez arrêter de manger plus de 30-40 jours. Voilà. Donc c'est... C'est complètement différent, donc déjà il y a eu quelque chose de faux à l'intérieur, hein, c'est pas une d'or alimentaire, c'est un besoin vital. Et donc, voici une conception impérialiste du monde, à la mode capitaliste, elle place l'argent au-dessus du respect de tous les besoins vitaux. Ce que tu viens de dire par rapport à l'eau, si tu continues à manger sans eau, Alors, donc, si tu, la durée si... de vie est la même Toujours trois jours euh, Trois jours Sans eau euh, il est impossible de vivre plus de trois jours. Enfin, tu vas avoir un blocage des reins. Tu n'as pas écouté la Oui, mais si tu continues à manger... Tu manges jours... des fruits et des légumes. Ah, non. légumes. Mais tu t'hydrates ah, plus. Ah, si, si tu... si, mais... Est-ce si... que est... ça dure ah, toujours trois jours si, si, si tu jeûnes en mangeant, et que, bien sûr il y a de l'eau dans les aliments, c'est comme si tu buvais. Quand je dis sans eau, c'est si tu fais un jeûne et que tu ne bois pas d'eau. Au bout de trois jours, tu as un blocage des reins et tu meurs. C'est une situation irréversible. Alors, voici ce qu'écrivait le Alexandre Soljenitsyn euh, dans son monument L'archipel du Goulag. Ce qui, alors, ce qui allait devenir le fond du lac de, de Ribinsk était recouvert de massifs forestiers. Ils furent tous abattus à main d'homme. On n'y vit jamais l'ombre d'une tronçonneuse et les branchages étaient brûlés par des invalides complets. Qui, sinon des détenus, travaillerait à l'abattage d'arbres des, des 10 heures durant, ayant à parcourir dans l'obscurité du petit matin 7 km pour atteindre la forêt, et autant pour en revenir le soir, par 30 degrés en dessous de zéro, et sans connaître d'autres jours de repos que le 1er mai et le 7 novembre. Donc ça, c'est la conception impérialiste du monde à la mode communiste. Elle place l'argent au-dessus du respect du droit à la vie. Mais du droit à la vie, non seulement pour les pauvres êtres humains, les fameux ZEC, c'est-à-dire tous ces déportés euh, par Staline, mais aussi pour ces, ces forêts qui ont été abattues parce que les arts sont des êtres vivants, comme on l'a vu dans une de nos émissions antérieures, essentiels euh, à l'ensemble de la biosphère terrestre. D'ailleurs, ils en représentent, je crois, 70% de la, de la biomasse. Donc, ces deux formes. Ce sont deux formes d'un même esprit. C'est-à-dire, on a bien vu euh, le président de Nestlé ou les conséquences du stalinisme aboutissent à la même chose, c'est-à-dire au non-respect de, de la vie. Et donc, c'est un même état d'esprit. C'est l'esprit des mondes capitaliste où la terreur militaro-industrielle est l'indispensable moteur de toutes les contraintes sanitaires, économiques et sociales nécessaires à l'asservissement de tous les peuples et à l'exploitation, sans limite, des territoires auxquels ils appartiennent. Donc, quand on voit des marches pour le climat, euh, qu'on pourrait en faire tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, si on veut, eh bien, tant qu'on n'a pas compris que de manière intrinsèque, l'exploitation sans limite des territoires et des peuples, que préconise le capitalisme, qu'il soit privé ou d'État, euh, c'est intrinsèque. À partir de là, on n'en sortira pas sans combattre le capitalisme. Voilà. Donc... Je te coupe 30 secondes. J'ai un message de, de Franck Payen à ton oui. attention. Alors, le message nous dit euh, de rappeler... Euh, L'ultimatum oui. 2 à Paris et la, et la nécessité de se mobiliser. Alors, moi, Il y va, oui. Franck, et c'est une autogestion sans leader, sans parti ni syndicat de personne. Voilà, moi, moi j'en ai, ai parlé. Et rester autour des revendications et surtout faire comprendre qu'il y a des éveils de conscience rela relative, mais existance. Oui, voilà. ça c'est le les, message qui, de ça, Franck. J'en ai parlé la dernière fois, les gilets jaunes c'est un mouvement fourre-tout, par contre à l'intérieur des gilets jaunes justement... Il y a de très bonnes... Exactement, il y a, il y a <coughs> des gens réellement qui luttent pour l'émancipation des peuples, et à cela ben, je, je, je, je leur... Je... les revois. Non seulement je, je demande à ce qu'on les rejoigne, mais, mais je leur dis bonne chance, parce que en face, euh, ils vont avoir les éborgneurs et les gens qui vendent les LBD40 et les munitions, donc attention euh, je dis aussi, faites attention à vous parce que votre adversaire est sans pitié. Est sans pitié. On parle et de terreur. C'est une terreur, c'est la terreur. D'ailleurs, aujourd'hui, en Turquie, il y a la députée Leyla Guven qui est mourante. Après 158 jours de grève de la faim, une députée kurde fait 158 jours de grève de la faim. Elle est en train de crever. Elle était hospitalisée il y a deux jours. Elle est mourante. Elle est mourante. Qu'est-ce que fait cette putain d'Union européenne pour sauver la vie de ces gens-là. Et pourquoi est-ce qu'elle fait la grève de la faim Pour protester en Turquie contre l'inhumaine mesure d'isolement appliquée à Abdullah Öcalan, aux au, au leaders kurdes. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, ces hypocrites qui ont persécuté aussi les Catalans, ils ont fait un référendum non violent. Les Catalans espagnols, ils se sont dit, ben voilà, nous on préfère gérer notre province et puis bon. on n'en a rien à foutre de la centralisation espagnole. C'était parfaitement leur droit et en plus ils ont fait ça de manière non violente. Donc je ne vois pas pourquoi on a arrêté des députés catalans et pourquoi on a envoyé le responsable de région qui Après ce réfugié qui a été mis en prison en Allemagne, et après le Reich de l'Union Européenne s'est rendu compte quand même qu'il allait peut-être un, peu, un petit peu trop loin. Donc là, il faut que les gens commencent à ouvrir les Pour yeux. Je savoir pourquoi tu dis je vois pas. Le... Tu dénonces, oui. c'est-à-dire que tu vois, et tu dis je vois pas pourquoi. Je... Non, je... je ne vois pas. Pourquoi je vais t'expliquer pourquoi je dis ça. Par exemple, si on prend quelqu'un qui a été très proche d'un d'un d'un futeur de merde et d'un fasciste comme Saccageville, et qui aujourd'hui dirige une liste au niveau de l'Union européenne soutenue par le parti national socialiste français eh bien, tu comprends mieux pourquoi je ne vois pas. Parce qu'il y a plein de gens pour qui ce, ce Glucksmann représenterait euh, la, la défense de la démocratie contre une espèce de montée des extrémistes ou du fascisme. Et si Michel Saccagevilli n'est pas un extrémiste, et un fasciste, alors moi, je suis pas. Tu voilà. parles de Glucksmann, lequel Raphaël oui. enfin, Glucksmann. Le, le fils, fils. Mais Parce que le, le père n'est plus, le fils est de très mauvais esprit. Il Donc, était aussi bon, le père moi, je vais te dire, les, les, les, de toute façon, les, les gens qui considèrent, dans une interview, que chez eux passait le monde, le monde entier passait chez eux, c'est qu'ils ont une vision assez ce du monde. Moi, personnellement, je ne fréquente pas l'ensemble du monde, je ne peux pas dire ce que pensent tous les Gilets jaunes, mais par contre, ce que je peux dire, c'est que les gens qui sont en prison, je suis contre la prison. Moi, j'ai un appris aujourd'hui, alors c'est... J'apprends aujourd'hui que Carole euh, Carol Ghosn, qui est citoyenne américaine, qui est la femme de Carlos Ghosn, euh, avait envoyé une lettre qui a été publiée dans le Washington Post aux états unis pour dire à Donald Trump, lorsque avait le premier ministre japonais va venir aux états unis en visite, lui dire « libérez M. Carlos Ghosn qui, qui vit euh, euh, dans une séquestration horrible, le pauvre Carlos Ghosn, euh, dit qu'il puisse payer quelques millions d'euros pour librement faire ce qu'il veut, quoi. Merde, c'est incroyable, ça. Et donc, moi, je suis contre la prison. Je, moi, Carlos Ghosn, il faudrait le faire sortir, je conseille du japonais. Vous, vous estimez la fortune de Carlos Ghosn et vous dites, voilà, tu nous donnes ta fortune et puis tu sors. Maintenant, on ne veut plus te voir. Oh, tu lui laisses un même Après, il aura un RSA s'il si, si, reprend sa nationalité française et s'il dit je reviens payer des impôts en France, il n'y a pas de problème, on lui suggérera le RSA. Voilà, donc notre émission radar numéro 42 du jeudi 15 mars 2018, intitulée Légitime défiance, parce que j'y reviens, je ne vais pas l'oublier, est toujours portée disparue, comme messieurs Oleg Sensov, 100 jours de grève de la faim pour les 70 prisonniers ukrainiens. Du, du régime fasciste de Vladimir Poutine avec sa Russie unie, son horrible parti fasciste Russie unie et Jamal Khashoggi dont on a parlé, disparu après avoir été massacré. Donc, Je te coupe deux secondes. Oui. L'émission qui a disparu, c'est la numéro combien C'est la numéro 42 du 15 mars 2018. Ok. Aujourd'hui, on en est à la numéro combien 77. Et tu me confirmes que les autres sont en ligne Les, les autres sont en ligne. Les Donc elle a bien disparu. Elle a bien disparu voilà. du, du fait de, ben oui, de, comme je dis, tous les collabos institutionnels et privés de la dictature constitutionnelle de la Ve République française néocolonialiste et de l'unique gouvernance antidémocratique de l'Union européenne respecte les standards de la communauté Facebook France. Et oui, c'est la communauté Facebook France qui, sous un prétexte technique, nous a fait disparaître notre émission qui dénonçait euh, le populisme euh, nationaliste de la France insoumise, qui est à peu, équivalent à celui du Rassemblement national. Donc les prisonniers palestiniens en grève de la faim ont obtenu aujourd'hui gain de cause. C'est important. Les prisonniers palestiniens ont obtenu gain de cause parce qu'ils réclamaient des cabines téléphoniques dans les prisons, euh, la visite de leur famille, l'arrêt de l'isolement, enfin des choses qui au niveau du droit international sont reconnues. Pour tous les prisonniers, quels qu'ils soient, et eux, en tant que prisonniers politiques, dont des enfants, dont des enfants, des enfants qui ne voient plus leur famille, qui, ils ont fait la de la fin, ils ont fini par obtenir le, le, le fait que leurs revendications soient satisfaites. Alors attention, soyons vigilants, faisons en sorte qu'il ne s'agisse pas là d'un effet d'annonce de la part d'un gouvernement fasciste dont le chef corrompu entretient d'excellentes relations avec le criminel prince le psychopathe saoudien. Et justement, par rapport à ça, souvent, euh, comme il s'agit de Netanyahou, hein, donc euh, de ce qu'on appelle l'État d'Israël, euh, souvent on a donné une bonne à Albert Einstein à cause d'une lettre qu'il aurait fait signer pour les recherches pour l'armatologie. Je tiens à mettre au crédit d'Albert Einstein cette, cette, cette lettre, dont j'ai amené un, un fac et dont je vais vous donner euh, euh, la, la, la traduction, si tu peux la tenir. Alors voilà. Donc il écrit à M. Shepard Rifkin, directeur exécutif des amis américains des combattants pour la liberté d'Israël, 149 2 e avenue, New York. Alors voici ce qu'il écrit. Cher monsieur, quand une catastrophe réelle et finale s'abattra sur nous en Palestine, les premiers responsables seront les britanniques et les deuxièmes responsables... Seront les organisations terroristes issues de nos rangs. Je ne suis pas disposé à voir quiconque associé avec ces personnes égarées et criminelles. Sincèrement vôtre, Albert Einstein. Donc voilà, voilà ce qui est dit. Albert Einstein n'était non seulement un grand scientifique, il était anti-militariste, mais il avait bien vu que le sionisme, qui s'est fait par du terrorisme, euh, ne pouvions pas hein, les, les attentats euh, des, des, des sionistes. national sionisme. Exactement. si tu stigmatises les autres, il n'y a pas, pas d'exception. national sionisme, on peut le dire, et a été dénoncé en 1900, elle est de 1948, c'est-à-dire la date de, de l'assassinat de Gandhi. Alors sur Gandhi, je tiens à le dire, parce que moi, je, je, je pense qu'il ne faut jamais cacher la vérité. Aujourd'hui, on sait que Gandhi a caché... Euh, une partie de ses propos et de ses écrits qu'il a eu en Afrique du Sud, quand il était avocat, pour défendre euh, les droits des Indiens en Afrique du Sud, et il s'est permis d'avoir des propos racistes par rapport aux populations autochtones d'Afrique du Sud, euh, les Noirs. Donc, euh, moi, le reproche que je fais à Gandhi à ce niveau-là, c'est pas tant de... de de s'être amendé par la suite, mais c'est d'avoir fait en sorte de cacher cela. De la même manière, quand sa femme est morte, c'est parce qu'elle avait refusé certains types de soins. Et moi, c'est comme aujourd'hui, par rapport à Pierre Rabhi. Pierre Rabhi, il a ses deux fils, qui sont des proches d'Alain Soral, qui vient d'être condamné à un an de prison ferme. Et moi, je suis contre l'emprisonnement. C'est-à-dire que moi, quand on a donné huit mois de prison ferme à Jean-Marc Rouillant, pour ses propos imbéciles, euh, par rapport aux terroristes euh, de Charlie et... et euh, et de, enfin de, tout, de tous les attentats qui ont eu à Paris. Moi, je ne pas ses propos. Par contre, je trouve abominable que, que parce qu'il les avait dit, on lui a fait faire 8 mois de prison ferme. Alors que dans des journaux, on, on faisait l'éloge du terrorisme, mais d'une dame des services secrets, qui est élue dans le et où on te dit que c'est une citoyenne modèle. Donc, il y a deux, il y a, il y a deux sortes. En fin de compte, tu aurais un bon terrorisme, le terrorisme de l'Occident, et le mauvais terrorisme, qui, qui serait euh, le terrorisme contre l'Occident. T'as oublié Mandela, qui aussi a des casseroles Bien sûr, mais tout... Et Allende... Oui, mais et on, il a, on ne peut pas... Pour l'instant, appeler... il n'y a que... Alors, pour en venir. Dire... Un pasteur américain, moi... Luther King. Il n'y a que Luther King, qu'on oui. n'a pas trouvé Exactement. de Exactement. Alors, l'incendie Notre-Dame-de-Paris. Alors, pourquoi, pourquoi j'en parle justement dans le cadre Je Vous allez comprendre. Jean-Jacques Ayago... Alors, Ancien ministre de la Culture de 2002 à 2004 de, sous le prince-président Chirac a fait voter en 2003 une loi qui permet une déduction fiscale pouvant représenter 90% pour toute acquisition de trésors nationaux. Aujourd'hui, il souhaite opportunément que cette loi soit applicable aux dons pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris, de Pavel vie. Alors, il est aujourd'hui, parce que, attention, il y a des gens qui pourraient dire qu'il y a des conflits d'intérêts. Non, il est aujourd'hui directeur général de Pinot Collection, la société privée qui gère la collection d'art du milliardaire républicain François Pinault. Alors, la famille Pinot a annoncé avoir développé 100 millions d'euros pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Étonnant, non Oui, euh... oui. En, il y a un, un codicide aussi. Oui, en résumé, il y a un En résumé, les contribuables français seraient redevable fiscalement de 90 millions d'euros d'exonération sur les 100 millions d'euros donnés par le milliardaire philanthrope et amateur d'art le républicain français non, il y a un codicide et il est revenu il est revenu sur son sur nom ouais, sur le nom sur la déduction. ah il est revenu sur la déduction. Bah, c'est bah, un truc de dernière minute moi bah, ce que je peux dire c'est que tout est fort Opportunité fiscale pour les arnaqueurs en marche. Oui, il a dit qu'il qu voulait, voulait pas. Du... Mais c'est pas leur ah, Mais sûr, pas mais de toute manière, tu ne peux pas sortir 100 millions d'euros de ta poche si tu ne l'as pas volé à quelqu'un. Moi, ouais, tu... je ne sais pas ça. par ton travail que tu as 100 millions d'euros. Alors, oui, du dissident écologiste Éric Pédétain. Qu'est-ce qu'il devient, Éric Pédétain Éric Pédétain, il m'a appelé. Je l'ai rappelé. On reste en contact. Moi, ouais, tu as eu des nouvelles récemment. C'est ignoble, c'est ignoble. Il est donc. Mais, qui tu... été... Voilà. en hôpital psychiatrique. Ah, hein, les goulags. Hein L'URSS, oh, les... la méchante URSS, hein. eh ben, l'Union Européenne, elle interdit un pédala psychiatrique sur une décision préfectorale du 27 janvier 2019 au 29 février 2019, notre ami Tétoff alias Laspache, qui a subi contre sa volonté des injections de Risterdan, un traitement de la schizophrénie, alors qu'il n'est pas schizophrène, qui lui ont laissé des séquelles physiques et psychologiques. Ces pratiques sont clairement illégales. Comme le spécifie les articles numéro 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 14 décembre 2017, qui stipule article 3, droit à l'intégrité de la personne. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. Article 4, interdiction de la torture et des peines et traitements inhumains dégradants. Nul ne peut, peut être soumis à la torture, ni à des peines ou de traitements inhumains et dégradants. Aujourd'hui, Eric n'a même plus les forces physiques et mentales. Pour pouvoir vous adresser lui-même par téléphone et en direct son effrayant témoignage sur le traitement psychiatrique des opposants à tous les adeptes du dieu argent. Voilà, voilà pourquoi on n'a pas Eric ce soir en direct au téléphone. Il ne peut, peut pas, il a du mal à parler, il, il, il sait où il en est, il est atteint, il a des séquelles graves et donc des comptes seront demandés. On est en train d'essayer de voir pour a, a trouver un avocat mais ça va pas en rester là parce qu'aujourd'hui un élu local, Jean un Branco, préfet Jean Branco, un voilà, peut décider de l'intermédiaire de n'importe quel euh, citoyen contre sa volonté, contre la volonté de la famille. C'est-à-dire que si moi demain, Marc ah, Galli, je décide, c est c est c est euh, ben, je vais dire ben, il ne fera pas dingue, je prends. Je suis, pré je suis préfet, allez hop, hein, envoyez moi ça en psychiatrie, et puis on fera des injections contre ta volonté. Voilà. Par, par contre, je veux bien que tu m'emmènes, comme ça on ira tous Donc, les deux. Moi, je le dis <rire> très clairement, j'ai l'impression qu'il a été sciemment logotomisé chimiquement. Voilà, donc chacun. Roger, sérieusement, toi, tu es allé le voir en psychiatrie Je suis allé le voir. Oui. Et euh, la, la, la fois d'avant, c'était sur Paris Non, mais, parce qu'il était interné deux, deux fois en psychiatrie sur eux, oui, et avant, il était sur, sur Paris. Et sur Paris, c'était déjà. Tu avais déjà constaté un, oui, un, un certain. On peut parler de ravage quand même. Oui, mais heureusement, ça n'a duré qu'une semaine. Alors que là, il est resté un mois dans des, dans des conditions. Ignore. Voilà, donc on, on, on est en droit de penser que c'est irréversible. Euh, les fécales sont, je pense, certains d'entre eux irréversibles. Voilà, mais on ne peut pas, pas le prouver. Pas. Mais... Non, non, non, mais il y aura expertise, de toute manière. Là, maintenant, c'est même plus de leur vérité, parce qu'il n'en a plus de la force ni la volonté. Bon, mais Muriel bon, okay, et moi et d'autres gens, on va prendre les choses en main, et je, je vais peut-être si même vous en discuter avec Noël Manet. Donc le retour de la peine de mort grâce à l'Union Européenne, ça il faut en parler, parce que. Voilà, nous, nous, tous les jeudis, depuis octobre 2015, tous les jeudis, sans aucune exception, de 19h à 20h, on fait en sorte que, que des, des jeunes saoudiens sortent du pouvoir de la mort. voilà, euh, ils, sont, ils ont été mis là par les mêmes gens euh, à qui on vend des armes et qui affament le Yémen. et bien, qu'est-ce qu qu'il faut comprendre à ça enfin, C'est que normalement, la peine de mort, il y a beaucoup de citoyens qui pensent qu'en France et dans l'Union Européenne, c'est fini, ça va au passé, la peine de mort. Il ben, ne de, de, de, de, de, faut pas raconter n'importe quoi. C'est quoi la peine de mort dans ce pays Il la exécute peine, alors, comment alors, Il décapite. Alors en Arabie Saoudite, on décapite et après, on... Crucifie le corps, qu'on explose en public jusqu'à ce que les chars pourrissent. Tu que ça nous des os, des trucs. Comme ça, les Romains. Oui, comme les Romains. C'est pas une guillotine qu'ils utilisent. Non, c'est pas une guillotine, oh c'est faux. Donc, des retour de la peine de mort grâce à l'Union européenne. Donc, charles des droits fondamentaux de l'Union européenne, le 14 décembre 2007, on y revient. Article 2, paragraphe 2. La mort n'est pas considérée comme un sujet. En violation de cet article, dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire. Alors attention, voici les recours à la force rendus absolument nécessaires. Petit A, pour assurer la défense de toute personne contre la violence légale. Violence légale, légitime violence, violence légitime violence légale. Il n'y a aucune violence légitime et il ne peut pas y avoir de violence légale. Donc, Là, déjà, moi je conteste ce point A. Point B, pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue. Mais je suis désolé, euh, le Chili de Pinochet, il y avait une constitution. Euh, les, les gens qui arrêtaient, les gens c'étaient réguliers, euh, ils étaient assassinés régulièrement. Ou alors en Argentine, on les jetait régulièrement d'un hélicoptère piloté régulièrement par un pilote de l'armée donc euh, je conteste aussi ce point B point C pour réprimer c'est marqué par seulement hein, pour réprimer conformément à la loi une émeute ou une insurrection expliquez moi si dans un pays il y a une émeute ou une insurrection c'est peut-être que les gens sont pas contents ben, je dis ça comme ça hein, moi je, je, je sais pas je suis un peu je suis un peu neuneux moi s'il si y a une insurrection ou une émeute c'est que les gens ils sont contents non ils ne sont pas contents ah donc tu as le droit de les tuer de les réprimer le droit de tirer dans la foule. Et ça, c'est l'article 2, paragraphe peu de la Cour européenne des droits de l'homme. Est-ce Donc... que tu peux nous montrer la partie en question, juste au niveau du texte oui. ah. Voilà. Donc c'est cette partie-là, l'article 2. Tu caches du temps, là, ça voilà. fait un peu la palissade. Non, c'est parce que... Non, ce... Attends. Ouais, il y a des marques de PQ, de, de, de, de loi, des... de constitution, article tout ça. L'article 2 du protocole numéro 6 à, est, est... à la CDEH, un État peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre. Alors, est-ce qu'on est en danger imminent de guerre Ça, c'est au bon vouloir du pouvoir une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette législation et conformément à ses dispositions. Donc, à l'intérieur de l'Union européenne, chaque état membre peut rétablir la peine de mort de manière discrétionnaire. Point barre. Donc, je donnerai le lien euh, vers le fichier PDF de l'Union européenne où vous retrouverez ces textes de loi. Alors, URSS et Union européenne, similitude. Et là aussi, je donnerai le lien vers une vidéo donc c'est ce que disait en 2005 l'écrivain et conférencier Vladimir Lukovsky, 12 ans de rééducation, hein, de, de temps en URSS, tu vois, le, il, il sait de quoi il parle, le garçon. Donc il s'adressait en anglais aux citoyens du Royaume-Uni dans le cadre d'une interview au Duglis. Et voilà ce qu'il disait. Il est étonnant qu'après avoir enterré un monstre, l'URSS, on en construise un autre, tout semblable, l'Union européenne. Qu'est-ce au juste que l'Union européenne Nous le saurons peut-être en examinant sa version soviétique. L'URSS était gouvernée par 15 personnes non élues qui se cooptaient mutuellement et n'avaient de compte à rendre à personne. L'Union européenne est gouvernée par deux douzaines de gens cooptés qui se réunissent à huis clos, qui n'ont de compte à rendre à personne et qui ne sont pas révocables. On pourrait dire que l'UE a un Parlement élu. L'URSS, aussi, avait une espèce de parlement, le Soviet Suprême. 13. Nous analysons sans, sans discussion les décisions du Politburo, tout comme le Parlement européen, où le temps des paroles de chaque groupe est rationné, est souvent euh, limité à une minute par intervenant. Au sein de l'UE travaillent des dizaines de milliers d'eurocrates, fort bien rémunérés, avec leurs larbins, leurs bonus, leurs privilèges, leur immunité judiciaire à vie, simplement transférés d'un poste à un autre, quoi qu'il fasse, bien ou mal. N'est-ce pas l'URSS plus craché L'URSS fut créé par la contrainte, très souvent avec occupation armée. On est en train de créer l'UE, pas par la force armée, non, mais par la contrainte et la terreur économique. Pour continuer d'exister, L'URSS s'est étendue toujours plus loin. Dès qu'elle a cessé de s'étendre, elle a commencé à s'écrouler. Je soupçonne qu'il en sera de même pour l'UE. On nous avait dit que le but de l'URSS était de créer une nouvelle entité historique, le peuple soviétique. Il fallait oublier nos nationalités, nos traditions ethniques et nos coutumes. Même chose avec l'UE, semble-t-il. Ils ne veulent pas que vous soyez anglais ou français. Ils veulent faire de vous tous une nouvelle entité historique, le peuple européen. Réprimez vos sentiments nationaux et vous forcez à vivre en, en communauté multinationale. 73 ans de ce système en URSS sont soldés par plus de conflits ethniques que nulle part ailleurs au monde. Un des buts grandioses de l'URSS était de détruire les États-nations. C'est exactement ce que nous voyons en Europe aujourd'hui. Bruxelles a l'intention de phagociter les États-nations pour qu'ils cessent d'exister. Le système soviétique était corrompu du haut jusqu'en bas. C'est la même chose pour l'UE. Les activités antidémocratiques que nous voyons en URSS fleurissent en Union européenne. Ceux qui s'y opposent, les ou les dénoncent, sont bâillonnés, ou punis. Rien n'a changé. En URSS, nous avons goulag. Je crois qu'on a aussi dans l'UE un goulag intellectuel, nommé politiquement correct. Essayez de dire ce que vous pensez sur une des questions touchant au racisme ou à la sexualité, et si vos opinions ne sont pas celles agréées par le système, vous serez vite ostracisé. C'est le commencement du goulag. C'est le début de la perte de votre liberté en URSS. On pensait que seul un État fédéral éviterait la guerre. On vous raconte exactement la même chose au sein de l'UE. Bref, la même idéologie est sous-jacente aux deux systèmes. L'UE est le vieux modèle soviétique habillé à l'occidental. Mais comme l'URSS, l'Union Européenne porte en elle les germes de sa propre perte. Hélas, quand elle s'écroulera, car elle s'écroulera, elle, elle laissera derrière elle une immense destruction et de gigantesques problèmes économiques et ethniques. L'ancien système soviétique était irréformable. De même, l'Union Européenne. Mais il existe une alternative à être gouverné par deux douzaines de personnes cooptées et grassement rémunérées à Bruxelles. Cette alternative a pour nom indépendance. Vous n'êtes pas forcé d'accepter leur plan. On ne vous a jamais demandé si vous vouliez vous joindre à eux. J'ai vécu dans votre futur et cela ne fonctionne pas. Et donc, moi je vais modérer. C'est pour ça que j'ai dit au début qu'ils s'adressait. Euh, à des Anglais. Parce que, bien sûr, en tant que citoyennes et citoyens des territoires français, nous nous sommes prononcés clairement, démocratiquement et par référendum d'initiative présidentielle le 29 mai 2005, lorsque l'UE nous a proposé d'adhérer à son traité établissant une constitution pour l'Europe. Le 29 mai 2005, nous avons répondu majoritairement non. Comme les quatre États-nations hors zone euro du Royaume-Uni, ont par référendum, le 23 juin 2016, décidé de quitter la gouvernance antidémocratique de l'UE. Les eurocrates du Royaume-Uni et de l'Union Européenne ont décidé, sous une contrainte économique intergouvernementale, de, de sursoir jusqu'au 31 octobre 2019 au respect du choix démocratique et référendaire des peuples anglais, écossais, gallois et des Irlandais du Nord. Cette bande organisée de dissidents culturels au nez conforte de peuple européen unique connaîtra-t-elle prochainement un sort catalan C'est moi qui pose la question. Parce qu'on en est là, le continent européen est le père de tous les génocides et de tous les fascistes. Donc, il faut comprendre que ce qui se passe actuellement en Turquie, ce, ce, ce qui se passe... Dans la vieille civilisation sino nous a pas entendus. Hein. Non. Pour relativiser hein, les, les mandats, hein, ils ont les sacrés 4 minutes euh, à, leur, à leur robe. Nous avons annexé un continent entier, les Européens et nous en avons exterminé les populations et les, et les, et les cultures, et si effectivement bon, la, Chine et, et la Chine nous a devancé de plusieurs millénaires dans l'asservissement des populations, elle n'a jamais... Le même euh, dépassé. Voilà, exactement. exactement. Et donc, il, il faut avoir cette humilité aujourd'hui, et ça c'est ce que je demande, parce qu'on va nous demander d'aller aux urnes, et on va nous demander pour combattre l'extrémisme, et ben c'est faux. L'Europe le, est le terreau de tous les extrémistes. Et ça, il faut, il faut le comprendre, et il n'y a que l'histoire que tu peux nous l'apprendre. Donc aujourd'hui, tout, toutes les listes de personnes qui se présentent, qui vous disent ce qu'ont les services publics, mais c'est foutu, la SNCF n'est plus un service public. On demande même aux cheminots, et euh, mon ami Marc peut même en témoigner, euh, il y avait trois entités, et bien ces trois entités, non seulement elles doivent se facturer, mais il faut qu'elles arrêtent d'avoir des contacts entre elles. Donc on est vraiment dans un système où on organise la concurrence entre les êtres, et le but de l'Europe, c'était la libre circulation des personnes, mais c'est avant tout la libre circulation des capitaux. Quand on le voit, quand il, y a, quand il y a des réunions, et qu'il y a des militants qui veulent aller en Italie, ou venir d'Italie en France, et bien la frontière, le militant, ne passe pas. Alors que si, en cryptage, vous envoyez 100 millions d'euros pour la reconstruction, euh, je ne sais pas Notre-Dame de Paris par exemple. Je suis sûr que ça va passer comme une lettre à la poste. Donc on voit bien qu'il y a le discours et le discours sur l'Europe il est tout beau. C'est exactement le même discours que le polonais bureau. C'est les gosses flancs. C'est l'URSS. C'était euh, attendez l'URSS n'était pas critiquable. Moi je me souviens, je suis de la banlieue rouge, euh, j'ai suis des sur scène. J'ai même été à la création d'une un, des cellules qui s'appelle Jacques Duclos. J'étais tout gamin, je devais avoir 14 ans. Je me suis assis à côté d'un vieux bonhomme. Et puis j'ai écouté, il euh, racontait les cellules, donc il y avait des trucs, il parlait oui, de ce qui se passait dans la banlieue. Euh, et puis, je, euh, moi, le vieux, il se tourne vers moi à la fin de la réunion, il me dit euh, Alors tu vas adhérer aux jeunesses communistes Moi, je regarde, je fais Tu sais, moi, tout ce que je viens d'entendre. Non, parce que je préfère continuer à penser par moi-même. Et là je ne comprends pas, le vieux explose de rire et puis je vois tous les autres qui étaient très gênés et qui l'accompagnent vers la sortie parce que cette nouvelle cellule s'appelle cellule Jacques Duclos. Et j'étais assis à côté de Jacques Duclos. Voilà, donc, je peux en parler, ces gens-là, euh, euh, quand l'Afghanistan était occupé à Kaboul par les, les, les forces de l'URSS, ces gens-là qui expliquaient que l'Afghanistan était un pays frère et qu'on était venu à sa demande, qu'il n'y qui avait pas là du tout de notion d'impérialisme parce qu'ils parce que croyaient réellement toute cette propagande. Et aujourd'hui toute cette propagande de l'Europe il y a beaucoup de gens qui de bonne foi la croient et c'est pour ça que nous faisons cette émission. c'est pour bien expliquer qu'il y a des gens qui ont vécu le régime soviétique et qui voient, et qui voient depuis 14 ans, parce que l'interview date de 2005 elle ne date pas d'hier, qui voient euh, les, les, le, le même esprit sous-jacent. Et moi, euh, ayant lu ce génocide, ayant écouté ces gens, m'étant nourri de, de, de ces expériences terribles, parce qu'il faut, euh, faut vraiment lire les choses, c'est terrible, c'est horrible, c'est incroyable, euh, c'est-à-dire que l'extermination des Roms et des Juifs, elle est ni pire ni meilleure, ils ont vécu la même chose, ils ont vécu la même chose. Une véritable horreur avec des mecs qui pourrissaient vivants, qui avaient le scorbut. C'est inimaginable. Et en plus, parmi les gens qu'on qu envoyait dans les camps en URSS, beaucoup étaient des gens qui avaient combattu contre, contre Hitler et qui s'étaient retrouvés prisonniers des Allemands. Et parce qu'ils avaient été prisonniers des Allemands, dès qu'ils étaient ramenés en Russie, on les envoyait en camp, en camp d'extermination. Voilà. Et nous, et nous, pendant ce temps-là, parce qu'on avait négocié avec le, le dictateur Staline, eh bien, on était dictateur, oui. Le, avec le... Oui, un, le... C'est un le, oui. Avec euh, le tyran. L'ordure Staline, voilà, eh bien, eh bien, on laissait faire. On laissait faire. Et donc, l'Europe le, le, de l'Ouest et de l'Ouest, c'est ah, Occident, ces États-Unis qui se disent pays de, de, de, de la liberté, euh, cette France qui se dit pays des droits de l'homme, c'en est fini. Est, nul, cette bouffonnerie, cette hypocrisie, elle, elle est définitivement révolue. Et les gens doivent bien comprendre qu'on n'est pas dans une troisième guerre mondiale, on est dans le prolongement de la seconde. La seconde n'est pas terminée. Parce que ce partage du monde en l'URSS et les États-Unis, et eh bien aujourd'hui, il y a un troisième acteur, c'est la République populaire de Chine. Et la République populaire de Chine, c'est dans son intérêt que d'attiser que euh, ces conflits entre les États-Unis d'Amérique et l'URSS. Et, et en même temps, parce que les Chinois sont des gens extrêmement rusés et intelligents, ça, il ne faut pas la retirer, en même temps, ils veulent développer un Commerce transpacifique avec les États-Unis et en même temps pouvoir bénéficier d'un gazoduc pour bénéficier du gaz qui vient des ex-réfugiés. De et donc aujourd'hui. tout ça par la régulation Bien sûr, bien sûr. C'est. On, on est. Et c'est pour, pour ça qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on Pourquoi est-ce qu'à l'Assemblée nationale, on n'a pas dissous cette association d'amitié France-Arabie Saoudite alors qu'il y a eu un tollé général quand une malheureuse journaliste, et moi je, je la soutiens, a été envoyée en prison euh, euh, pour plus presque 30 ans euh, en Iran, tout simplement parce qu'elle réclame le respect de, des droits des femmes. C'est innommable. C'est quoi le, ce que tu tiens à la main Alors ce que je tiens à la main, c'est qu'il y, y a un jeune qui s'appelle euh, oscar Ozdemir, c'est un jeune militant kurde qui a démarré une grève de la faim illimitée illimité, ça veut dire jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort parce qu'il veut sauver tous les prisonniers politiques turcs qui vivent dans des conditions abominables. C'est-à-dire que c'est pas de la prison. Nous, la prison en France, moi, si on m'envoie en prison en France, comme on a envoyé l'abominable à Soral en prison, moi, je suis pour qu'on le sorte de là. Et par contre, je suis pour qu'on lui confisque tout son argent qui s'est fait en diffusant sa nauséabonde propagande révisionniste. T'es allé en prison toi euh, J'ai été en prison uniquement à l'armée et c'est une chance. Ah, t'as fait du trou J'ai fait du trou, ah, euh, j'en ai, ai, ai fait. Donc c'est <rire> de là découle ton souvenir du trou Oui, voilà. oui mais, bon, mais, je mais en, Donc, dans ça le civil. Non, oui. non. Mais le trou que j'ai vécu, mais est, quand, quand tu dis ça, j'ai misé. Mais c'est un paradis D'accord. C'est un paradis tu vas boire, tu manges, tu es riche derrière des barreaux, comme franchement, euh, c'est une privation de liberté, oui. Mais c'est un paradis, c'est vraiment le paradis. Là-bas, là-bas, t'as pas suffisamment à boire, t'as pas suffisamment à manger. Et puis les mecs, ils bossent des 12 heures par jour, par moins 30. Et, et, et, et quand ils étaient envoyés dans les travaux communs, il y en a on les envoyait par moins 50, donc ils savaient qu'ils étaient morts. Ils étaient morts, on les retrouvait congelés. La, la, la, main, la main sur la hache congelée, on les trouvait. Et ils, ils étaient transportés, ils étaient jetés, parce qu'on pouvait pas les enterrer, la terre est trop dure. Non, non, il faut que les gens comprennent que aujourd'hui à la fois ce, qu ce que vivent les, les prisonniers palestiniens, ce que vivent les prisonniers turcs, c'est. Kurdes. Euh, euh, Kurdes, mais ils sont. Oui, Kurdes. Sont, ils sont, ils sont, mais Kurde, mais c'est comme si je disais oui, oui, espagnol pour catalan. Oui, non, mais tu voilà. tu viens de. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'à les, les, les, les moyens de lutte de ces gens, c'est la grève de la faim. Et la grève de la faim, je peux vous dire que c'est vraiment la dernière extrémité. C'est-à-dire ils sont... Quand, quand, quand tu en es là, tu es, es au bout du rouleau. Et là, que, que les Palestiniens aient obtenu aujourd'hui, moi j'ai lu la nouvelle avant de venir, qu'ils aient obtenu qu'il y ait des téléphones qui sont installés dans les prisons et qu'ils pourraient appeler un quart d'heure toutes les semaines leur famille. Mais c'est plus que rien, parce que jusqu'à présent, c'était rien, c'était rien. Roger, si je comprends bien, ils ont une durée de vie de 3 jours actuellement. Non. Tu nous as dit grève de la faim, ils ne s'alimentent plus non, du mais tout. Mais ils boivent. Ah, ils ont quand même accès à l'eau. Je vais t'expliquer, il n'y a plus de grève de la faim. Moi, quand je fais, Moi, quand je fais mon, mon jeûne, oui. ça c'est pas une grève de la faim. Quand je fais mon jeûne de 4 jours, je bois de l'eau, je ne mange pas du tout. Mais y a des, quand tu fais des grèves de la faim, non tu ne peux pas boire que de l'eau et rien manger du tout. Euh, tu bois des jus de fruits. Même Gandhi, quand il a fait ses longues grèves, il, il buvait un jus d'agrumes, ou un jus de citron, ou un, un jus d'orange par jour. Et ça fait pas beaucoup, hein, tu maigris. Hein. <rire> je peux te jurer que tu es faible. Mais, mais par contre, ça te permet de tenir 10, 20, 30, 40 jours. Mais là, imagine, c'est le député. 158 jours. Est-ce que ça t'empêche de parler de bouffe quand tu fais un jeûne je peux, je peux te dire que tu, tu, fais, tu fais des rêves et tu évites de rêver ou de penser à la bouffe parce que ça, ça déclenche des sucs gastriques et ça peut te provoquer des malaises. Oui. Donc il faut éviter de penser à la bouffe. C'est pour ça qu'il ne faut pas venir manger un sandwich devant un mec qui a un rêve de la faim. C'est lui faire un, un terrible tort. Parce que ça va déclencher, c'est le réflexe de Pavlov. Salut, sud gastrique et ça, ça t'attaque l'estomac quand il évite. Moi j'ai vécu, moi, moi j'ai la... pas... vomi de la ville, euh... souvent au, tr... au troisième ou quatrième jour de mon manger à la taverne. Parce que si c'était une torture, ils y... utiliserait justement, de... ah bah, le... Ils ne s'en priveraient pas les le, bourreaux le... de... Le jeûne est, est, est, est, est utilisé, il a été souvent utilisé comme torture. Je non, pense. je veux dire de manger les bourreaux, de manger devant leur ah oui, devant mais je les... ne mais, mais dans, dans, les camps, euh, Russie, passe, dans les camps en Russie, c'est ce qui se passe. Dans les camps en Russie, c'est ce qui se passe. Les je gardiens, pense, les là moi, je ne je sais pas ce que je dis. J'ai lu Solzhenitsyn et tu as des exemples. C'est lui en parle. Ceci dit, Solzhenitsyn, il fait un résumé euh, meilleur, meilleur que ton Buzkowski hein, sur euh, le parallèle Union soviétique. Oui. L'Union Européenne. Mais, de Bukowski, mais il, a, il, en a, il en fait une équation, parce que lui, il en fait une tartine. Oui, mais il, a, il, il en fait une tartine, mais pourquoi est-ce qu'il en fait une tartine C'est parce qu'il il voulait montrer toutes les similitudes. cest il, il voulait bien montrer que quand on dit. Oui. Voilà, que on il y peut a pas... certaines personnes qui ont besoin de détails. Oui. Voilà. Et moi, ce que je pense aussi, c'est en ça aussi que les gens doivent comprendre que, ce qu'est l'anarchie. Parce que là, on voit des désordres immenses. C'est-à-dire que Staline, c'est la hiérarchie. Euh, Hitler, c'est la hiérarchie. Euh, tous ces régimes sont des régimes hiérarchiques et autoritaires et on voit bien qu'ils font les pierres saloperies. Et les gens, par exemple, qui se sont battus aux côtés des républicains en Espagne, qui ont été Les combattants antifascistes, c'était ce quoi des anarchistes et c'est pour ça qu'ils ont été assassinés. Parce qu'ils refusaient un commandement central et donc en Espagne, ça a été un des, un des gros problèmes. C'est-à-dire que l'anarchisme, il se bat contre le fascisme, ils ne il voulaient pas rentrer dans une armée. Et après, on leur imposé des commandants. C'est les, les Républicains qui leur imposaient ça aux anarchistes. Et c'est pour ça que je dirais le mouvement antifasciste s'est collapsé, s'est effondré en Espagne à cause de ça. Et moi, aujourd'hui, je le dis, je suis anarchiste parce que je pense que c'est la forme de gouvernement la plus évoluée parce qu'elle fait appel à la responsabilité individuelle. Et donc c'est complètement l'inverse du collectivisme, l'anarchisme. C'est-à-dire, l'anarchisme va tenter de tirer chacun vers le haut, à la fois culturellement, intellectuellement, parce que pour s'autogérer et pour devenir anarchiste, il ne faut pas être idiot, il ne faut pas se faire rouler dans la farine. Et aujourd'hui, les médias, ils sont là pour rouler les gens dans la farine. Et quand on voit que beaucoup de gens gobent, il y a 100 millions d'euros qui arrivent ici, 200 millions par là, et que tout le monde gomme go go ça comme s'il était naturel, dans un pays qui se veut démocratique, qu'un que citoyen puisse sortir Ça du vient de du prêt-à-penser, Roger. Bien sûr, mais, oui, mais c'est pour ça. relativiser, parce qu'ils acceptent des chefs dans des situations ponctuelles. De Dorothy, il, il faut qu'il soit compétent, mais il y a des, il y a des chefs qui sont admis. C'est des décisions qui sont prises en communauté. Dorothy était un chef, évidemment, qui a ses compétences, donc oui, il, il, a, il a été admis par, par, par, par la République, par tous les opposants uh, Franco et à, à l'Empire catholique. Oui, mais il le, le, le, y a une différence avec la délégation de pouvoir ou le pouvoir accaparé, parce que dans le cas de, de, de, dans le cas de Staline, c'est un pouvoir accaparé. Dans le cas d'Hitler, c'est une délégation de pouvoir. Il ne faut jamais oublier les élections de 1933. Euh, Hitler, Hitler, il n'est pas tombé du ciel. C'est-à-dire que les processus électoraux... Qui nous sont inventés quand on dit on va boycotter une élection ou voter blanc, on dit oh ah, malheur à toi, tu fais, tu fais le jeu des extrémistes, et je suis désolé, c'est par le vote. Que le NSDAP est arrivé à avoir une majorité au euh, Goulin avant de brûler, bien sûr, mais, mais, mais voilà, c'est une réalité. Donc, attention, attention, c'est ce que je dis souvent et c'est ce que j'ai répété euh, au rassemblement où on soutenait Georges Ibrahim Abdallah. Parce que n'oublions pas, nous avons un prisonnier politique, un seul, euh, euh, <rire> non, mais le, nous avons le plus vieux prisonnier politique européen euh, en qui est en prison en France, euh, et ça, c'est un véritable scandale. De la même manière qu'au pays de la liberté, il y a le le plus vieux prisonnier politique du monde, non. Léonard Pelletier, euh, qui est en prison depuis maintenant, euh, je crois, 43 ans. Il n'en parle plus hein, de, de la Mélenchon. Il, il était du collectif, on le dénonçait quand il les... C'était quand le rassemblement dont as, tu as parlé C'était hier, euh, le rassemblement pour euh, la, la libération de Georges Ibrahim euh, Non seulement il faut y croire... Parce que il se tenait des... où il, il se tenait au métro Château Rouge et euh, il ne faut pas oublier que Georges Ibrahim Abdallah est libérable depuis 1999 <rire> oui, oui. c'est à dire que euh, 2000, 2019 ça, ça va faire 20 ans 20 ans qu'il est libérable et quand il y a eu la décision a été prise il y a eu carrément une, inter, une, une intervention euh, a, auprès du juge pour le dire de, de sursoir à la libération donc il faut exiger que, que que Georges Ibrahim Abdallah retrouve euh, sa liberté, euh, il en va de respect des droits de l'homme, pour moi. Euh, il, a, il, a, il a payé, il a été mis en prison euh, pour des choses qu'il a faites, qu'il ne revient pas, qu'il revendique. C'est bah, comme Jean-Marc Rouillon. Moi je suis non-violent, mais, mais par contre, Jean-Marc Rouillon, oui, il a fait des choses violentes, il les revendique. Euh, C'est son droit. Moi, à partir de là, je ne suis pas d'accord sur la méthode, je, mais par contre, effectivement, je, je suis assez d'accord avec lui pour dire que effectivement le un, un dirigeant de la DGA ou, ou, le, ou le patron de Renault, c'est pas franchement mes amis C'est pour ça que quand j'ai parlé de ce qui se passe actuellement du scandale où on demande au président des États-Unis d'intervenir auprès du premier ministre japonais pour faire sortir un, un magouilleur de première qui s'appelle Carlos Ghosn, oui ça c'est un vrai scandale, c'est véritablement scandaleux. Non, mais ces auteurs-là, ce n'est plus des magouilleurs, c'est un parrain. Oui, bien sûr, mais ce sont des mafias, ce sont des mafias, bien sûr. Oui, parce que les magouilleurs, à côté, c'est sympathique, Bah oui, je veux dire, qui n'a pas magouillé, qui est le Pas de la Mais vous avez tout à fait raison de dire ça, mais ce qui est... Et c'est peut-être même une délivre... sur le village, en plus, Oui. C'est peut-être une des raisons d'exister de, bah, des. Il lui lui-même était gourmand. Mais ça m'a c'est différent. C'est comme mon assis, il était très gourmand. Mm -hmm. À tel point que lui, euh, était généreux avec lui-même, mais ah, il pouvait ah, te oui. parce que tu avais, euh, euh, avais dilapidé quelque chose. C'est pas bien ça. Je t'ai rapproché le micro. Oui. Mais moi j'ai pas tué à monter là On en très on a, on a bien. Écoute, un, je... euh, on, est, on est du même âge à peu près. Non, hein. il n'est pas ah, super cute, cool, c'est pas la sauvegarde. Mais j'avais essayé de te remonter vers le Non, non, mais on a d'ailleurs c'était ton ami aussi, hein. je te rappelle. Sauvegarde C'était tellement. c'était c'était tellement ton ami que ça virait à 180 degrés. Ah oui, virage à 180 degrés. Bien joué. Bien joué C'est comme les gens qui sont de l'extrême-droite de l'extrême-droite en fait. Oui, qui finissent à l'extrême-gauche. Et j'ai connu d'ailleurs un, un prêtre espagnol, qui au moins était intelligent. Il était peut-être d'extrême-droite, mais pour ne pas dire qu'il était d'extrême-droite, je lui disais qu'il était de l'extrême-gauche, de l'extrême-gauche divine. De l'extrême-gauche divine, oui, oui. Et, Et c'était intéressant son point de vue parce que lui, si tu étais contraire à lui, il ne t'attaquait pas. Au contraire. Mais par exemple, si tu t'attaquais à lui, il pensait les vannes. Tu sais que Jésus, c'est écrit dans les évangiles, hein, moi je ne vais pas vous raconter un bobard. Hein. J'ai lu dans les évangiles à un moment, on lui dit euh, Ta mère et tes frères te cherchent et, euh, et tu sais ce que Jésus répond Il dit. Qui est ma mère ils Sont mes frères. Voilà, et c'est très très intéressant parce que ça rejoint la parole euh, que va avoir Cain euh, que, que après avoir, avoir tué Abel, où on, on dit qu'une voix du ciel tombe et il lui dit qu'as-tu fait de ton frère après, Et Cain répond Je ne suis pas le gardien de mon frère Et en fin de bon, compte, c'est ce parallèle qu'il faut avoir. C'est qu'aujourd'hui. Ben bah oui, le kurde est mon frère, le palestinien est mon frère, et l'israélien aussi est mon frère. Mais quand un de tes frères fait quelque chose de mal, tu dois lui dire, c'est ton devoir de lui dire, ce que tu fais est mal. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas du tout assimiler euh, les sionistes, c'est-à-dire l'antisioniste et l'antisémitisme. Parce que l'antisioniste, c'est quelqu'un qui dit à son frère israélien, écoute, tu dois respecter les droits de toutes les personnes tu n'as pas emprisonné les gens parce qu'ils ne font pas partie euh, de, vrai, de, de ta, ta famille proche pour des raisons X ou Y. Et l'antisémitisme, c'est de dire, toi tu n'es pas mon frère parce que tu es juif. Et donc c'est quelque chose de complètement différent. Et aujourd'hui en France, les plus grands antisémites, malheureusement, malheureusement, sont souvent des gens qui se revendiquent euh, comme des hébreux. Les et et, plus et, plus et plus plus plus. quand on a Jacques Attali qui écrit un bouquin sur les juifs et l'argent, eh bien c'est lui qui crée cette notion de juifs de tour et moi je trouve ça ignoble parce que la majorité des juifs ont toujours été des gens extrêmement pauvres et modestes euh, on l'a bien vu en Espagne d'ailleurs avant que, que les rois d'Espagne les foutent dehors c'était des petites gens quoi. c'était vraiment des petits gens le, le peuple juif n'a jamais été un, un peuple euh, euh, euh, comme le représente l'image euh, euh, antisémite de gens afro et riches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 quand ils voit les, ses congénères en train d'adorer Wall euh, Street et, euh, oui. et la City et tout ça, eh bien ils font le Vaudor, ils il, il leur versent dans la bouche le Non mais qu'est-ce qu'il leur font un carnage Il fait un massacre tout sûr, bien sûr. Voilà, donc on attend à Moïse, c'est tout. Non, ah, justement, J justement. C est, c est, c est, Moïse, c'est le, le pendant de Spartacus. Mais c'est ce que, ce que n'a pas compris euh, le cas Colbert Bermoglio, l'abominable François quand il a dit que le ministère de Jésus avait été un échec, c'est que justement, euh, Jésus n'avait pas du tout l'intention euh, de restaurer un, un royaume et de, et de s'installer en tant que chef politique. Mais effectivement, de la part d'un pape qui est un chef d'État, qui est un chef politique, qui est aussi un grand financier, parce que la Banque du Vatican, c'est sûr que depuis 2018, avec les deux cadavres de jeunes filles qu'ils ont retrouvés euh, dans, dans les enceintes du Vatican, et, et les grosses magouilles euh, qu'il y a eu avec Jean-Paul II sur le financement de Solidarnosc et euh, aussi euh, leur implication sur la société. C'est parrain de... des parrains, super copié <rire> Eh bien, on, on, est, on, est, on est vraiment là sur les mafias. Effectivement, les le parrain. mafias. Des parrains. Oui, bien en... sûr, bien yeah. sûr. C'est parrain des parrains. C'est yeah. la mafia. Yeah. C'est la, la mafia. Et d'ailleurs. On... Ont, ah, Rome, dans une basilique, ils ont enterré comme un... Avaient... Un, des, un des principaux mafieux. On bat les, les couilles, voilà. Regarde le parrain dans oui. le film. <rire> Je On pas les couilles. Regarde les toujours. <rire> oui. Mais, mais, mais par contre, ces gens-là font illusion. Voilà. Ces gens-là font illusion. Faisaient. Il faut en moi, Même en Amérique encore. latine, il peut se faire du Et donc, aujourd'hui, tu viens de m'apprendre que le président du Pérou s'était suicidé. Est-ce que tu ne veux pas nous dire un mot par rapport à ça Parce que je trouve, je trouve ça... Ben, Puisqu'on est dans l'humour, euh, ils ont décrété trois jours de deuil national euh, pour certains, mais pour d'autres, c'est trois jours de carnaval arrangé, inattendu. Oui. sans ça, j'ai pas plus de, de pas plus ça. Libre. Parce que je sais que Fujimori, l'ancien président du Pérou, Fujimori, euh, d'origine japonaise, euh, qui avait fait stériliser des centaines de milliers euh, d'Autochtones. Péruviens, euh, sans leur demander leur, leur avis, qui avait été condamné pour crime contre l'humanité euh, à, à de la prison à vie, qui était sorti grâce à sa fille, qui s'était présentée d'ailleurs aux dernières présidentielles, qui avait été euh, gracié justement par, je crois, le président qui vient se suicider pour corruption. Euh, il serait retourné en prison, mais on avait parlé de sa prison de plusieurs hectares avec une roseraie. Enfin, ouais. euh, je te jure que si je t'offrais cette prison-là, tu sortirais rarement chez toi, tu as tout, as un immense jardin. Oui, t as, t as, tu peux une, recevoir des.. Tu, les... tu du temps pour de conneries, de Voilà. Bim -bim. Oui, mais <rire> actuellement, le peuple péruvien, il vit majoritairement dans un grand débutement. Il y a des régions où il y a un manque cruel d'eau. Voilà. voilà. Euh, et ça, c'est là-dessus qu'il faut parler. Et il y a des ressources du Pérou traditionnelles, notamment comme le quinoa, qui, parce qu'ils sont maintenant cultivés pour l'exportation, eh deviennent inaccessibles euh, aux péruviens les plus pauvres. Et donc c'est ça, c est, c est, ce monde capitaliste, c'est la destruction des autonomies, de l'autosuffisance alimentaire, et c'est aussi, on se met à juger les peuples avec leurs produits intérieurs bruts. On ne se pose pas du tout la question de comment vivent les gens. Si tu as une bonne balance commerciale, un bon PIB, on dira le Pérou va bien. Et donc tu entends des crétins de l'école de Chicago, euh, qui te disent, ah le Pérou est en pleine santé, euh, le Pérou va bien. Non, le Pérou va très mal, comme beaucoup de pays d'Amérique du Sud, et je n'ai pas dit Amérique du Sud, j'ai n'ai pas dit comme certains du NPA euh, Parti anticapitaliste de fêtes j'ai pas dit Amérique latine. Parce que, les, non, non, maintenant, je, je veux dire, c'est que l'Église catholique, apostolique et romaine, elle est romaine et elle est latine, et que c'est une façon de s'accaparer un continent. C'est une façon de s'accaparer un continent et ouais, euh, ouais. c'est important bah, il y a mapuches qui bougent là en ce moment oui mais les mapuches, eux ils sont ouais. ils ils, c'est les seuls qui n'aient jamais déposé les armes les Mapouches ouais. euh, ils sont partagés entre le Chili et l'Argentine et euh, leur territoire ben, euh, sont accaparés euh, euh, en permanence par euh, deux états nations qui n'ont strictement rien à faire des autochtones voilà donc on va peut-être euh, on a fait le tour conclure on sait très bien que, un, les peuples sont manipulés par les éliminations, et que euh, l'Europe ne doit pas tenir vis-à-vis -vis du reste du monde des discours concernant les droits de l'homme euh, ou la liberté, parce qu'on est vraiment les plus mal placés pour tenir ce genre de discours. Et je vous dis à dans 15 jours. La semaine prochaine, je ferai une rediffusion de l'émission du 26 avril, 2018, qui était tombé juste à la date de Tchernobyl, parce que Tchernobyl, c'est ça qui a réunifié le monde d'Hitler et le monde de Staline, et donc c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est la dictature et le fascisme mondialisé. Nuclear. Ah non, et nuclearisé. Bonsoir. Ça, ça, c'est une bonne formule, ça. Le fascisme nucléaire. mondialisé. Le fascisme atomique. C'est encore plus percutant. Fascisme oui. atomique. A donc jour, donc un jour